Bonjour, alors pendant ces vacances de l'hiver, je vais vous raconter quelques histoires amusantes. On va commencer par Fulus, le poussin fantastique, avec ses deux parties. Cette histoire écrite par euh, l'écrivain Anissa Benjidou. Alors voici le Fulus, le poussin fantastique avec Fadel. Alors écoutez bien sûr euh, euh, l'histoire. Il y avait autrefois des fermiers qui habitaient dans des fermes. Ils laboraient semaient et moissonnaient. Un jour, Fadel vient passer ses vacances à la ferme. Il s'aperçoit, ça veut dire qu'il remarque que sa tante travaille beaucoup. Et lui dit, est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux t'aider Oui, mais ne dérange pas ma poule qui couve ses œufs. Fadel entre dans la passe-cour. La poule s'envole. Fadel prend l'œuf. L'œuf glisse de ses mains, tombe et se casse. Un poussin sort de la coquille et se met à pas. Fadel. Fadel. Fadel, tu as cassé ma coquille. C'est le flux qui parle. Fadel, tu as cassé ma coquille. Fadel, tu as cassé ma coquille. Fadel chuchote. Pardonne-moi. Excuse-moi. Écoute, c'est le flux qui parle. Écoute, va chercher de la résine d'arganier. Alors, euh, voici donc les explications, vous pouvez euh, simplement lire les explications là. Fadel, tu as cassé ma coquille, pardonne-moi. Écoute, va chercher de la résine d'arganie pour recoller ma coquille. Si je ne reviens pas dans ma coquille avant le soir, tu ne sauras plus ni lire ni écrire. Fadel, tu as cassé ma coquille, pardonne-moi, écoute, va chercher de la résine d'argani pour recoller ma coquille, si, si je ne reviens pas dans ma coquille avant le soir, tu ne sauras plus ni lire, ni écrire, d'accord alors, va chercher maintenant et tout de suite, va chercher de la résine d'argent afin de recoller ma coquille. Si, attention, n'oubliez pas, si je ne reviens pas dans ma coquille, oui, oui, avant le soir, Tu ne vas pas savoir. Tu ne vas plus savoir. Tu ne sauras plus. Tu ne vas plus savoir. Ni lire, ni écrire. Alors, labourer, c'est retourner à la terre. C'est un travail du champ. C'est la même chose pour semer, c'est un travail du champ aussi. Et moi, semer. Semer veut dire jeter les graines dans la terre. Et moissonner veut dire couper les céréales et les ramasser. La résine, c'est quoi? C'est le liquide qui circule dans l'arbre. L'arganier, c'est un arbre du Sud-Maroc. Voilà, un arbre du Sud-Maroc. Voici donc deuxième partie. Fellus, le poisson fantastique, deuxième partie. Fadel court vers la forêt pour y chercher de la résine d'Argani. Elle regarde à droite, à gauche, devant, derrière, en vain. Soudain, il aperçoit un bûcheron qui abat les arbres dans la forêt, qui lui indique le chemin. Fadel traverse la forêt et finit par trouver l'Argany. Il retire l'écorce, puis fait un trou dans le tronc, et laisse couler la résine dans un bol. Voici le bol. Voici la résine de l'organisme. Peu avant le coucher du soleil, il retourne à la ferme et recolle les morceaux de la coquille avec la résine. Toujours il pense à ce qu'il a dit. Et plus, si je ne reviens pas dans ma coquille avant le soir, tu ne sauras plus ni lire ni écrire. Au moment de retourner dans ça, au moment de retourner dans sa coquille, le, flou, le poussin flousse remet à Fadel une lettre. Rentre chez toi. <coughs> lis et retiens ce qui est écrit. Rentre chez toi. Lis et retiens ce qui est écrit. D'après Anisab euh, Oui, et l'écorce. On a vu l'écorce, c'est une partie de l'art. Qui recouvre le tronc. Euh, le tronc, euh, c'est une partie de là, entre le sol et les branches. Euh, par exemple, voilà. Alors, regardez bien, je vais agrandir ici la photo. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle euh, le tronc. Voilà, voici le sol, voici les branches, et cette partie de là, S'appelle le tronc. Et, euh... <coughs> Et l'écorce, c'est une partie de là. Euh, euh, l'écorce, euh, c'est une partie de là qui recouvre le tronc. Euh, sa couleur est le marron ici. D'accord Bon, euh, vous avez bien compris cette histoire, c'est vraiment fantastique. De, euh, les personnages principaux ici, c'est Philus et Fadel euh, qui vit dans la ville.